Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des îles flottantes. Pour 4 personnes, nous aurons besoin de 4 œufs, 80cl de crème anglaise, 35cl de lait, 30g de sucre en poudre, une pincée de sel, du caramel. séparer les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Lorsque les blancs sont bien fermes, ajoutez le sucre. Mettez le lait à bouillir dans une casserole. Réalisez des quenelles à l'aide de deux cuillères à soupe. Pochez-les une à deux minutes, puis les déposez sur un papier absorbant. Versez la crème anglaise dans une coupe, puis déposez les blancs en neige. Ajoutez le caramel, vous pouvez aussi ajouter des amandes effilées. Les îles flottantes sont prêtes, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt